Salut à tous, aujourd'hui j'avais pas envie de me mettre dans le studio, je voulais vous faire une petite intro au soleil, il fait beau, profitons-en Alors, qu'est-ce qui va se passer dans 507 heures cette semaine Bah figurez-vous qu'il y a quelques temps j'ai reçu ça J'espère que vous le connaissez, sinon, si ce n'est pas le cas, allez vous abonner à sa chaîne directement. C'est l'ami Franck Coty qui m'a contacté pour faire une petite chanson ensemble. Il se trouve en plus que c'est Yesterday des Beatles. C'était donc un grand oui et c'est pour ça que j'ai appelé directement mes copains Romain et François à la rescousse pour faire une version un peu soul de Yesterday. Je vous montre ça, c'est parti. Bon, parlons peu, parlons bien, messieurs. Nous avons été contactés par l'ami Franck Coty. Cool. Euh, Et, Et euh, on a une mission, tous les trois, c'est de, de faire. En fait, en vrai, j'ai une mission, c'est de réunir les, les meilleurs musiciens. C'est pour ça que je vous ai appelé. Tu <rire> veux qu'on t'entende, c'est ça Et donc, euh, il faut qu'on fasse une reprise de Yesterday à notre sauce. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'on garde le Fa majeur à cause de la, la tessiture de Franck. Mais euh, sinon, on fait ce qu'on veut. Ouais, je m'en fous. De quoi De la tessiture de, de la tonalité, oui. <rire> Et moi, je pensais à un truc. Euh, J'ai une chanson référence de Amy Winehouse. Vous la connaissez forcément. Et je partirais bien sur un modèle comme ça. Je vous fais écouter. Vous l'avez, cette chanson ouais. okay. ok. Tu vois, avec un groove comme ça... Yes. Et euh, tu vois, des petits skanks de, de un peu sol avec une petite jolie réverbe sur la guitare, un truc un peu bah, dans le style quoi. Parfait ça. J'ai essayé de fouiner un peu, moi, des covers non acoustiques avec des échos, il n'y en a vraiment pas 50. Ah, il y a un autre truc aussi, Et, que... aussi qu faut que vous sachiez, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Franck, mais lui, il va traduire en français, donc ça, <t Theatre> oh, ça va être grave. marrant. Ouais, grave. Et puis ça te va à la base toi François Oui, oui, c'est ça. Parce que moi je pense que je serais moins bon bassiste que toi. Bah euh, on essaye On euh... essaye comme ça Ah ouais, ouais, ok. Mais on va partir sur une base de ton arrangement et... et bon bah voilà. ça marche. Ok, super. Allez, c'est vendu. Bon allez c'est parti, je m'y suis mis, je me suis trouvé un petit groove sur un logiciel de batterie avec une petite boucle que j'ai recréée moi-même euh, sur une base un peu sol comme prévu, de toute façon je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la, la batterie parce que Romain va repasser derrière en fait l'idée c'est juste de lui donner la couleur, après c'est lui le batteur quoi, je lui donne une direction, je vous montre voilà ça va donner ça Le chant arrive là. Yesterday. Oh my troubles so far away. Dun dun dun dun dun dun dun. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Ok, j'ai avancé, j'ai trouvé un semblant de basse qui va tout à fait dans le style qu'on veut. Je vais pas aller creuser une espèce de partie de basse hyper chiadée parce que je veux vraiment laisser de la place à Romain et et à françois sur ce coup là je vous joue quand même ce que j'ai trouvé et puis vous verrez en fait ça vous permettra aussi de voir euh, l'écart entre ce que moi je propose et ce que les gars ils proposent derrière ça fait ça regarde je vais essayer de chanter en même temps pour que vous suiviez la chanson mais c'est pas sûr que j'y arrive yesterday Ta -da -da -da -da. Je qu'une impression, bien sûr. Mais je n'arrive pas à croire que c'est un professionnel. Ok, je me suis mis en mode vraiment cliché. J'ai rajouté un petit road à la Stevie Wonder. Euh, regarde, ça fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette voix Ok je finis par la guitare, je viens de trouver un truc un peu dans l'esprit aussi Des petites triades, je vous montre ça Et hey, salut Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle collab avec mon ami Franck Dunas. J'ai reçu les morceaux euh, hier. Je vais les écouter en même temps que vous. Yes, ok. Bah c'est cool, c'est cool. On va essayer de de coller à son idée, donc du coup c'est un style euh, carrément old school, euh, motone, euh, plus j'aime bien, plus j'aime bien bah, choisir le kit euh, le kit adapté, placement de micros, les micros, euh, pour faire le truc euh, au mieux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la motone dont vient de parler Romain, c'est une compagnie de disques américaine créée au début des années 60 par Berry Gordy à Détroit. Ce label est rapidement devenu une véritable usine à tube. Et parmi les artistes qui vont enregistrer pour la Motown, on peut citer pêle-mêle les Jackson 5, Diana Ross, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Lionel Richie. Pour vous rendre compte de l'importance de ce label dans l'histoire de la musique, sachez qu'ici, dans cette petite cave humide et poussiéreuse, ont été enregistrés dans les années 60 plus de numéro 1 hit Parade que les Beatles, les Rolling Stones, les Beach Boys et Elvis Presley réunis. La Motown, c'est d'abord et avant tout un son, vraiment très caractéristique, notamment grâce au groupe attitré du label, les Funk Brothers, qui étaient chargés de composer et enregistrer la plupart des titres. Notre chanson de référence Demi Winehouse emprunte énormément au son de la Motorn. C'est la raison pour laquelle Romain va devoir être très scrupuleux sur la façon dont il va enregistrer sa batterie, par exemple en faisant attention au choix et au placement de ses micros, pour se rapprocher au mieux du son Motown. Nous revoilà dans la, la cabine, pièce pour l'enregistrement de la batterie. Je vais partir sur euh, la petite jazzette euh, avec des dimensions euh, un peu plus petites que, que les deux autres. Je pense, que, je pense que ça va être cool. Allez, c'est parti pour le montage. Ça y est, les micros sont installés, câblés. Je vous faire un petit, un petit tour. Voilà le kit complet. Donc pour la grosse caisse, j'ai choisi un AKG D112. Donc proximité de la peau pour récupérer un peu l'impact bah, en fait du, de la grosse caisse. Jumelé avec un AKG également C214 qui va récupérer un peu plus l'air et la rondeur de, de la grosse caisse. Ensuite, j'ai mis un SM57 classique pour la caisse claire un procédé que j'utilise peu mais qui marche super c'est un micro placé devant les vents de la caisse claire donc c'est un beyer dynamique m55 et deux micros d'overhead donc là c'est deux micros à ruban rb500 qui vont récupérer le son d'ensemble de la batterie Bon bah ça y est, après quelques prises, c'est dans la boîte, donc bah on va, on va écouter ça ensemble. Cool. Allez, je vais pas plus loin, je vais vous laisser découvrir du coup par la suite le, le titre avec les arrangements des copains, et on se dit à bientôt. J'ai reçu les parties de Romain, de batterie. On s'écoute ça. <rire> <rire> Le break à la motone. <rire> le break à la motone! Super, ça va être génial! Salut Franck, tu nous proposes un nouveau projet, la reprise de Yesterday version motone. Pour l'occasion, j'ai porté le décor. Et je vais commencer par écouter le playback que tu nous as envoyé. Salut, François m'a envoyé sa basse, c'est dans la clé USB, je branche, on s'écoute ça. Ok, je viens d'apporter la basse de François qui est ici, c'est parti, lecture C'est parfait. Je vais mettre basse batterie. Allez, c'est super, je vais mixer un peu ça et puis je vais le renvoyer. On va se faire une petite séance visio pour débriefer. Salut les gars Salut les gars Ouais donc euh, ouais, Je sais pas si t'es au courant... Euh, il il m'avait demandé une deuxième version de mix, euh, Romain. Tu t'avais suivi cette étape là toi, François euh, oui, moi j'ai invité... Euh, C'était quoi t'as envoyé la version avec reverb, ton reverb, tu penses quoi Parce que euh, oui, lui, il préfère la version avec la reverb sur la <c> pièce <compromise> Et si t'as fait question, Romain, la deuxième version il a pas de problème. Après, euh, en, en soi, il n'y a que sur l'intro qu'on qu la dissocie du reste. Ouais, ouais. Euh, une fois que tout, tout le monde est rentré... Euh... Et en tout cas, euh, la batterie plus éclaircie comme tu l'as Robin Romain, elle a vachement bien. Moi bah, ah, aussi. J'ai pas, pas compris. La batterie plus, euh, plus éclaircie comme tu disais dit, c'était bien ça. j'ai pas gens, et puis euh, bon, bah, François, tu as gagné, hein, euh, le, la grille de McCartney est la meilleure. Donc j'ai refait, euh, j'ai refait. <rire> Et puis bah, voilà, on va espérer que ça plaise à l'ami Francotti maintenant. Yes. On envoie ça. Après, puis, pour la euh, qualité de vidéo, moi je, je, je sais comment faire, je vais pas refaire. J'ai choisi un moyen simple, mais c'est vrai que c'était pas le moyen, c'était pas euh, optimal. Ouais, ouais. Bah, et bah, super, merci les gars, on lui envoie ça, et puis euh, toujours un plaisir. Merci. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, là tu connais le studio, mais là j'ai envie de vous filmer un autre angle, je suis assis sur mon bureau, et si je me suis mis là, c'est parce que j'ai envie aujourd'hui de traduire la chanson Yesterday des Beatles. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, Yesterday, hmm, hier, ça je sais. All my troubles seem so far away, oh, c'est beau. Tous mes problèmes euh, seemed so far away, donc semblait si loin. Bon, là, la traduction est terminée, mais c'est pas tout à fait fini. Parce que maintenant, il faut essayer de faire correspondre le nombre de pieds avec les pieds qu'on entend dans la chanson. Par exemple, dans la chanson, on a « Love was such an easy game to play ». Ce qui veut dire littéralement « L'amour était une sorte de jeu facile à jouer ». Et quand tu comptes le nombre de pieds entre « L'amour est une sorte de jeu facile à jouer » Il y en a beaucoup trop par rapport à « Love was such an easy game to play ». Alors là, tu es obligé d'enlever quelques pieds dans ta phrase pour que ça colle à la chanson. Qu'est-ce qu'on peut enlever qui n'est pas très important et qui ne changera surtout pas le sens Parce qu'on veut quand même rester sur une traduction littérale et non pas une adaptation. Eh bah, ben je l'ai. L'amour était un jeu facile à jouer. Bon, alors il me reste plus qu'à taper tout ça bien au propre, de l'imprimer et puis de le chanter. Ah ben bah oui, toi, tu rien. Écoute. Voilà, ça, c'est ce que j'ai dans mes oreilles. Et franchement, ils ont fait un super taf, les gars. Je suis super content. Pourquoi est-elle partie Je ne sais pas, elle n'a rien dit. J'ai dit quelque chose de ma Maintenant, j'ai envie d'hier. Hier. Yeah. Non, non, mais attends, je rigole, parce qu'il y a la petite cocotte qui vient de rentrer. Et euh, du coup... Euh, je connaissais la version parce que je l'ai écouté une fois, mais une seule une fois... Une, euh, ah, je bégaye, je suis trop content. Euh, quand je suis content, je bégaye. Il y en a d'autres qui vomissent. Il y en a d'autres qui vomissent. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Bah, Il attend que tu mettes l'extrait. Ah oh bah, celui de la cité de la peur. Non, mais on va pas lui faire ce plaisir, c'est évident. Là, il y a l'incruste, normalement, si Franck fait bien son boulot. Ok, d'accord. Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Mais moi, quand je suis content, je, je bégaye. <rire> la petite cocotte, elle est top. Et je parle pas d'une poule, hein. Et là, il y a encore une incruste. Attends, je te connais par cœur, Franck. Non, ça suffit, pas cette fois. Mais par contre, j'ai caché un lapin dans la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu l'as trouvé. Maintenant, j'ai besoin d'un lieu pour me cacher. Oh, je crois encore en hier. Oh, je crois encore en hier. Alors ça les amis, je vous l'ai dit, c'est la première version. Maintenant je l'efface, hop, et je recommence. Cette fois-ci en bien, mais vous n'aurez pas la fin. Ça c'est sur la vidéo de moi qui sort lundi à 17h. Ciao